Bonjour mes amis Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu Aujourd'hui, la vidéo que je vous fais va être un peu différente de celle que je vous fais d'habitude. Parce que je, je me pose des questions en ce moment et j'ai des, des réponses. J des réponses Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu Parce qu'on entend tout le temps parler de Dieu, communiquer avec Dieu, ça s'appelle les prières en général quand on, quand on, quand on lui parle. Mais avez-vous entendu sa réponse l'avez-vous entendu vous parler Non Pourtant il nous parle. Il nous parle tout le temps. En partant du principe que Dieu est partout, que c'est un tout, que c'est l'infini, le présent, le, le passé, le futur, c'est un tout, et que nous sommes une parcelle, le monde, la terre, l'univers, sommes de nombreuses parcelles de Dieu, il nous parle. Il nous parle à travers le champ des arbres, il nous parle à travers les oiseaux, il nous parle, il nous envoie des messages à longueur de journée. Certains, on les entend. Certains, on ne les entend pas. Ceux qu'on ceux qu veut bien entendre, on les entend. Ceux que on dit « Ah oh, non, pas trop de truc, on ne les entend pas. Pourtant, il nous parle tout le temps. Et qu'est-ce qui fait plaisir, à, qui ferait plaisir à Dieu c'est que nous, on lui parle tout le temps aussi. Ce serait bien qu'on le prenne comme un parent, un confisant. Nous sommes ces enfants, euh, en général, un parent aime être, être en contact avec ses enfants, c'est logique. Ce qui est pareil pour Dieu. Mais, depuis tout petit, et ça depuis des générations, tout petit, on nous dit que on ne peut pas parler à Dieu. Il est supérieur à nous. Il est là-haut. Et nous, on est en bas. On rien à voir. Il faut lui demander. Il faut le supplier. Il faut prier pour ne pas aller en enfer quand on va mourir. C'est ce qu'on nous a dit. Mais tout cela, n'est-ce pas au final une séparation supplémentaire pour nous séparer du divin Dieu d'amour. Un Dieu d'amour ne vous punit pas. Il ne vous condamne pas. Il ne vous juge pas. Juste, il vous aime. Il, a don... il nous a donné tout puisque nous sommes lui. Donc, nous avons toutes ses capacités. Nous sommes des créateurs de notre vie. Alors, tout dépend ce que nous voulons créer, ce que nous voulons voir naître. Si nous sommes dans la, dans la peur, dans les angoisses, dans, les, dans le manque de conscience au final, nous allons créer des égrégores négatifs. Et donc, cela va jouer sur euh, notre vie au quotidien et à force d'alimenter euh, ces pensées négatives, eh bien, euh, on a peur et, et la peur fait que nous faisons vivre ces idées négatives et qu'au final, bah, ça devient notre réalité si nous faisons si nous alimentons nos pensées positives donc nous aurons euh, si nous nous arrêtons si nous nous accrochons sur euh, le bien, sur euh, l'amour sur euh, euh, euh, la joie bah, c'est ce que nous verrons nous verrons. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu parce que Dieu sait exactement ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Mais nous avons notre libre arbitre. Donc il ne va pas s'imposer à nous. Il attend juste qu'on lui dise merci. Et à partir du moment où on lui dit merci, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Que tout ce que l'on souhaite sur terre, eh ben, lui le sait déjà. Puisque c'est une expérience qu'il fait à travers nous et que nous sommes lui. Donc lui le sait déjà. Et si nous le remercions pour ce que, euh, que l'on veut, automatiquement, ça va arriver dans notre présent, dans notre moment présent et dans notre vie. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Dieu n'est pas un ennemi. Bien au contraire. Dieu n'est pas euh, quelqu'un de... Après, euh, Dieu c'est nous, nous c'est Dieu, on est un. C'est pour ça qu'on est tous un, parce que nous sommes tous des étincelles divines. Nous sommes tous une partie intrinsèque de Dieu. Alors, à partir de là, Dieu est venu avec, avec l'âme, qui est donc cette étincelle divine de Dieu, Dieu est venu à travers nous faire une expérience l'expérience de la vie ici en 3D. Parce que comment pourrait-il réaliser ce qu'est le mal si il n'est que bien, bienveillance, bonheur, amour, lumière Donc nous faisons cette expérience. Nous savons ce que nous sommes au fond de nous, notre âme le sait, mais nous faisons l'expérience parce que comment connaître le bonheur si nous ne connaissons pas le malheur Comment connaître la joie si nous ne connaissons pas la peine Comment connaître l'amour si nous ne connaissons pas le désamour Comment connaître la paix si nous ne connaissons pas la peur Ça serait, euh, ben On serait toujours euh, dans une plénitude sans fin et nous ne pourrions pas savoir que nous sommes dans une plénitude puisque nous n'avions nous pas fait l'expérience de son contraire. En fait, nous sommes ici pour faire l'expérience du contraire de ce que nous sommes, au final. Nous sommes des étincelles divines, donc nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, nous sommes le bien. Et nous sommes venus ici sur Terre, pour quoi faire Pour apprendre ce qu'était l'autre côté, nous confronter à ce qui n'est pas l'amour, à ce qui n'est pas la lumière, à ce qui n'est pas le bien. Pour nous confronter à tout ça. Dieu nous a parlé pendant des siècles. des siècles. Il a envoyé plusieurs messies ou prophètes, comme vous voulez, sur Terre, pour nous transmettre son message. Message qu'on n'a pas spécialement entendu non plus. Pas vraiment. Alors, il ne faut pas s'attarder sur le fait que ce soit euh, Jésus euh, ou... Euh, ou un autre messie ou prophète, peu importe, qui soit venu sur Terre. Ce n'est pas pour ça que c'est son fils à lui. Nous sommes tous ses enfants. C'est des âmes qui ont décidé de s'incarner et de vivre une certaine expérience de façon à pouvoir apporter des réponses à des questionnements que se, pose, que se posait l'humanité. Pour certains ça a marché, pour d'autres ça n'a pas, pas marché. Ce n'est pas Jésus ou un prophète à qui l'on doit, que l'on doit remercier, quoique, bien sûr que oui, on peut remercier de, de s'être sacrifié pour nous. Puisqu'il a fini sur la croix et d'autres ont fini euh... bon bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais, il nous a envoyé des, des, des, des guides. Il nous a envoyé des guides il a demandé à des, euh, des guides de, de venir s'incarner sur terre pour transmettre son message. Et euh, ben on, on l'a entendu ou pas. Mais Dieu continue à nous parler. Il continue à nous envoyer des messagers. Il continue à euh, propager sur la terre l'amour, la lumière. Tout, puisque il est le tout. C'est à nous. C'est notre, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui ce n'est pas une conséquence de l'amour que Dieu a pour nous c'est une conséquence du désamour que l'on a pour lui au final parce qu'on ne croit pas en lui, on ne croit plus en lui pourquoi on ne croit plus en lui parce qu'il y a toutes, toutes ces horreurs sur terre et, et que l'on se dit mais si Dieu existait vraiment il n'y aurait pas tout ça mais au final Dieu qu'est-ce qu'il a fait il, a, il est juste là pour vivre une expérience à travers notre corps, avec l'âme qui régit notre corps. Donc à partir de là, c'est à nous, puisqu'il nous a fait le plus grand des cadeaux, c'est le libre arbitre, c'est à nous de savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. C'est à nous de savoir si on fait confiance à Dieu ou si on ne lui fait pas confiance. Si on fait confiance à Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a, a pas de... de de peur à avoir, rien, il y a juste à, à lancer des graines de l'amour, de la passion, du partage, de, voilà, et, et tout, tout ira bien. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous tombons dans la peur, dans la peur de ce qui va arriver demain, dans la peur euh, « on est amoureux, je suis mariée, mais euh, et si mon mari me quittait demain Et s'il arrêtait de m'aimer ?» Et euh, c'est pareil pour le travail. Ah ouais, mais euh, moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis -vis du poste qu'on me donne. Est-ce que je vais plaire à mon patron ou pas Est-ce que je vais être assez efficace Donc on est dans le doute. On est de la, dans la peur de ne pas être assez efficace. On est dans la peur que le patron nous renvoie pour une question X ou Y. On est dans la peur que notre mari ou notre conjoint ou celui qu'on aime nous quitte pour une raison qui n'existe pas à la base, puisque... On est tombé amoureux, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais vous voyez bien que la peur vient tout de suite euh, mettre son nez et que si l'on n'a pas confiance en Dieu, si on ne lui fait pas confiance totalement, bah, on plonge dans la peur systématiquement. Et même ceux qui disent « Mais moi, je n'ai jamais peur », j'aimerais bien qu'ils me disent comment. Comment ils font Soit ils sont dans l'amour inconditionnel et là, c'est génial Hein, ils peuvent aider les autres d'ailleurs, ça sera bien, soit ils sont dans la peur, et même s'ils aiment, et eh bien ce n'est pas vraiment de l'amour, parce que l'amour n'a euh, pas peur, l'amour n'a pas peur, l'amour est, voilà, l'amour est. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une résultante de toutes nos pensées négatives, de toute cette peur qu'on a eue, qu'on a et qu'on nous a un infligé en fait, des tout petits, des tout petits. On nous a fait peur. On nous a dit, oh, si tu es gentil, tu iras au ciel. Mais si tu pas gentil, tu iras en enfer. Si tu fais ça bien, euh, tu iras au paradis. Mais euh, si tu ne le fais pas bien, euh, Dieu ne va pas être content. Hein, il va... Dieu ne juge pas. Il ne juge pas. Il est amour. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. Dieu est patience. Dieu est partage, Dieu et euh, l'abondance. Et à partir de là, on ne peut que le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Tout ce que l'on fait aujourd'hui et tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une expérience. Au final, pour être plus clair, nous en tant qu'être humain ayant le pouvoir créateur nous avons la possibilité de créer notre propre réalité. Quand il n'y a qu'une personne qui, euh, qui, qui le fait, bah, elle, elle crée sa propre réalité. Elle n'est absolument pas impactée par ce qui se passe à côté. Ça ne l'impacte pas. Elle vit sa vie tranquille, elle a sa croyance, elle a sa foi, et ça ne l'impacte pas. Par contre, quand, quand il y en a beaucoup qui ont la même pensée, qui ont le même besoin, qui ont le même envie, la même envie, pardon. À partir de là, c'est toute une situation, c'est tout un espace temps, je pourrais dire, qui change. Alors, ça se joue dans les deux côtés. C'est-à-dire que si vous êtes dans la lumière, dans l'amour, et dans, dans l'amour le vrai, et que vous croyez euh, en l'amour de Dieu, et que vous croyez qu'effectivement vous faites partie de Lui et que donc vous êtes un être créateur, ben, euh, s'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et que juste ils remercient au quotidien, pas besoin de faire de prière ni rien du tout, juste remercier au quotidien pour ce que l'on a, et ben ça va faire un égrégore qui peut changer notre vie pour de, pour de bon, la vie ici pour de bon. Par contre, s'il euh, y a toute une population qui se dit croire en Dieu mais qui, à côté de ça, euh, vit dans la peur, dans l'angoisse, croit mais euh, lui, il ne fait pas attention à nous, il, il, il nous a oubliés, euh, il n'est plus là pour nous aider, et, euh, et euh, il va nous juger, et il nous juge en permanence et tout ça, ça fait des égrégores négatifs, ça fait des égrégores de séparation. Ça fait des égrégores de l'ombre. C'est pour ça qu'on dit que l'ombre se, se nourrit de tout ce, tout ce qui est ces mauvais égrégores. Et c'est pour ça qu'il euh, bah, y a la lumière à côté. Parce que pour que la lumière éclose, bah, il faut de l'ombre. Sinon, comment savoir qu'on est dans la lumière si on n'a pas l'ombre à côté pour nous dire euh, « Oh, je suis là moi ». Et là, vous, vous dites, oh, mais oh, c'est pas de ce côté-là que je veux aller, moi. Moi, je veux aller de l'autre côté. Je ne veux pas aller du côté de l'ombre. Non, moi, je veux aller du côté de la lumière. Je veux aller du côté de l'amour. Moi, je ne veux pas ça. Et à partir de là, eh ben, à nous tous, à nous tous, et tout en chacun, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Alors, vous, vous n'allez peut-être pas voir le rapport très rapprochement vite. Mais je pense que, que Dieu a encore envoyé quelques, comment dire, quelques guides. Voilà. Il y avait le mot Messie qui me venait ou prophète, mais je pense que guide parlera à un plus grand nombre. Je pense que Dieu a encore envoyé et j'en suis même certaine, il a envoyé des guides sur terre de façon parce que, comme il y a un maximum, un, un, un, pas un maximum, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se sont éveillés, beaucoup de gens qui veulent la vérité, beaucoup de gens qui voient que la réalité dans laquelle ils vivent n'est pas celle qu'ils veulent faire, euh, faire vivre et faire croître, en fait, Dieu envoie des guides de façon à nous aider à aller du bon côté, à nous montrer que ah, en fait, il nous met face à une situation bien précise, de façon à ce que nous décidions de quel côté on veut aller. Alors je pense que oui, il nous a envoyé des, des guides de haut niveau pour nous aider au jour d'aujourd'hui, actuellement, à faire notre choix et à faire un, un nettoyage, nous aussi, à faire un nettoyage, à faire notre choix, et euh, à, avoir un, à faire ressortir notre côté euh, lumineux. Alors, euh, je ne parle pas là de politique, je vous parle de guide. De guide. Je pense qu'effectivement, que Trump est un guide envoyé de Dieu. Je pense aussi, vous allez dire que c'est complètement aberrant, mais, mais pour moi, c'est juste la vérité. Je pense aussi que Poutine est... Un guide envoyé de dieu pour nous ouvrir les yeux il travaille d'un commun accord même si les médias vous disent le contraire il travaille d'un commun accord il se donne la main ils travaillent ensemble dans la même direction c'est à dire que je pense que on est arrivé à un... je pense non je suis convaincue et j'ai la même la certitude qu'on est arrivé à à un moment où bah, euh, l'ombre a, a s'est fait euh, des siennes hein, et que maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent aller du côté de la lumière. Sauf qu'ils sont coincés. Ils sont ne savent, savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment euh, débloquer la situation. Ils ne savent pas. Ils ont oublié qu'ils étaient créateurs de leur propre vie. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait bah, Il envoie des guides pour nous montrer pour nous montrer euh, en fait ce qu'est l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre Voilà. Et dans quel pétrin on est Et est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas Et donc, il nous envoie des guides. Des guides qui sont en train de faire euh, le ménage actuellement. Et euh, après, vous avez votre libre arbitre. Soit vous les suivez, soit vous ne les suivez pas. Vous faites exactement comme vous voulez. Et il n'y a aucune, aucun cas de jugement, ni quoi que ce soit. C'est juste une expérience. Si vous voulez continuer votre expérience de l'ombre, vous continuez votre expérience de l'ombre. Si vous en avez marre de faire l'expérience de l'ombre et que vous voulez aller vers la lumière et retrouver votre originalité, votre essence même, et ben vous allez vers la lumière. Personne, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien, il n'y a rien. Par contre, il y, y a le karma qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que vous-même, vous créez votre, vos propres malheurs et vos propres bonheurs, vous personnellement. On se crée nos propres bonheurs et nos propres malheurs. Alors si nous sommes capables de nous créer des bonheurs, Dites-vous bien que euh, nous sommes capables aussi de nous créer nos malheurs. Hein? On a besoin de personne pour créer nos propres malheurs. Il suffit qu'on ben, que n'aille pas dans la bonne direction. Il suffit qu'on se lance dans le jugement. À partir du moment où on se lance dans le jugement, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, vous avez le retour du boomerang. Euh, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est la vérité. Parce que ça enfin, en tout cas, ça m'est arrivé à moi, hein, avant que je me lance dans la quête de la vérité, euh, ça m'est arrivé. À force de juger, ça m'est tombé dessus, sans arrêt. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut que j'arrête de juger. Donc je ne juge plus. Je constate, mais je ne juge plus. Je regarde, je... Comment dire J'observe, mais je ne juge plus. Parce que là, ça ne vous loupe pas. Quand vous commencez à juger, ça ne vous loupe pas. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais ne jugez pas. C'est un conseil. Ne jugez pas. Parce que ça ne sert à rien. À quoi ça vous sert de juger, au final Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on juge quelqu'un Par rapport à quoi, en fait Si on juge quelqu'un, c'est par rapport à nous-mêmes. Si on dit l'autre... Ben, si on voit passer quelqu'un, par exemple, et on dit... Ben, euh, il est drôlement fagoté celui-là, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on le juge Lui ou elle se sent bien comme ça. Il n'y a aucun problème avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'on le juge Parce qu'il ne rentre pas dans nos cases C'est un, une raison pour juger. Chacun fait bien ce qu'il veut. En, en quoi ça nous impacte qu'il soit fagoté d'une façon ou d'une autre En quoi ça nous impacte que... Il, il fasse des choses autrement que nous. En quoi ça nous impacte En quoi ça nous dérange En quoi ça pourrait nous déranger En quoi ça pourrait nous gêner Je ne sais pas, en quoi ça perturberait notre vie en fi, au final En quoi Rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Même si cela peut vous sembler complètement aberrant ce qu'il dit il a le droit de le dire, pourquoi il n'aurait pas le droit Si c'est ce qu'il pense, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de le dire Après, à vous de le croire ou de ne pas le croire. Mais euh, le jugement, ça sert à quoi À rien. À rien. Sauf à vous, à vous lancer un jugement vis-à-vis -vis de quelqu'un ou de quelque chose, peu importe. Le, le, c'est comme si vous lancez un boomerang, et il vous, vous reviendra. Tôt ou tard, vous le recevrez. Et c'est ça votre punition en fait. Ce n'est pas l'enfer, c'est pas l'enfer. Vous vous punissez tout seul, en jugeant. Voilà. Parce qu'en jugeant, vous n'êtes pas du côté de l'amour. Vous êtes du côté de la peur, donc vous êtes du côté de l'ombre. Et non pas du côté de l'amour. Et là, automatiquement, c'est la loi karmique. Le boomerang, le boomerang vous revient en pleine figure. Voilà. Je voulais vous faire partager ce petit moment. Oh là, déjà 23 minutes que je parle, disons, le temps, il, il a passé vite. Hein. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette nouvelle vision que j'ai de la vie. Cette nouvelle étape, encore une fois, hein, je, je monte encore un palier. Hein. Je vous assure que ce n'est pas facile, parce que du coup, de tout remettre en question et euh, de se dire que la moindre petite chose qu'on se disait futile, en fait, a, a une importance immense... Ne serait-ce qu'une pensée ou n'importe quelle importance immense, ben, vous vous dites Waouh, wow, faire attention. Je dis ouais. j'ai pas envie de voir ça dans ma vie, donc il faut, ne faut pas que je l'alimente cette pensée. Elle passe, vous la laissez passer, et vous ne la retenez pas, vous ne l'alimentez pas. Et elle aura pas d'impact. Par contre, si vous l'alimentez, l'alimenter, ça veut dire, en fait, lui donner vie, c'est-à-dire euh, être H24 sur cette pensée. Quand vous alimentez cette pensée, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dessus, ben, au fur et à mesure, ben, dans l'espace-temps, elle va prendre vie dans votre vie. C'est-à-dire que la pensée que cette pensée, juste cette pensée que vous ne voulez pas qu'elle arrive, eh ben, elle va arriver. Un exemple, je prends de moi, hein, je, mets, je suis l'exemple le, parfait. J'avais très peur d'attraper un cancer. J'avais très peur. Quand j'étais petite et même plus tard euh, à l'adolescence et puis plus tard en tant qu'épouse que, que, que, qu et que mère, j'avais une peur folle d'attraper un cancer. J'ai nourri cette pensée pendant des années. Qu'est-ce qui m'est arrivé J'ai attrapé un cancer. Euh, pendant des années... Mes parents ont vécu euh, dans le, dans le, comment vous dirais-je, je vais trouver le mot. Il euh, y, euh, y avait un tabou chez nous, c'était que euh, les belles-filles étaient en général draguées par leur beau-père. Conclusion, ma mère a une fille qui a été draguée par mon père. Je voulais absolument pas que ça arrive. Je voulais absolument pas que ça arrive chez moi. Mais non, la peur. Non, je veux pas que ça arrive. Je veux pas que ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé C'est arrivé. Toutes les pensées que l'on fait vivre d'une façon ou d'une autre finissent par nous arriver. Après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Mais ma fille... Euh... Tu l'as fait toute seule comme une grande. Tu as fait vivre à la pensée que tu ne voulais pas voir venir vers toi. Mais tu l'as nourrie en, en ayant peur qu'elle arrive. Et ben, Du coup, tu lui as donné vie. Et comme tu lui as donné vie, ben, elle est venue. Tu aurais plutôt alimenté euh, le fait euh, que euh, tu, tu veux une vie euh, parfaite avec euh, euh, un homme... Un homme qui t'aime euh, et que tu aimes euh, avec euh, des enfants, avec une belle maison, avec une belle voiture, avec... Euh... Voilà, tu alimentes cette pensée, tu alimentes et, et on a, pour l'alimenter, il suffit de dire merci. Tu y penses et tu dis merci, tu y penses et tu dis merci. Et cette pensée, elle va prendre vie puisque tu la nourris. Au quotidien, tu la nourris, donc elle va prendre vie. Et si elle va prendre vie, tout ira bien dans ta vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, pour ça, il faut déjà qu'on réalise que l'on est des enfants de Dieu. Que l'on a, a en nous un pouvoir créateur. Si l'on ne réalise pas que l'on a un pouvoir créateur et qu'on a l'amour divin en nous, ben forcément il y aura séparation. Et quand il y a séparation, qu'est-ce qu'on fait bah, Chacun fait n'importe quoi de son côté. Et attention, ce n'est pas un jugement, c'est juste un fait. Chacun fait n'importe quoi de son côté, et forcément, il va nourrir ses pensées négatives et il va avoir arriver ce qu'il ne voulait pas. Voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Trump. Je vous mets en fin de vidéo une une vidéo justement, que, que petite vidéo, hein, elle dure une minute, de Trump, qui explique euh, ben, ce qu'il est en train de faire en ce moment. à savoir que ce qui se joue chez lui, se joue dans le monde entier. C'est-à-dire que il, euh, il dit qu'il nettoie le marais. S'il nettoie le marais chez lui, ça va nettoyer le marais de partout. Parce que le marais, c'est comme une pieuvre. C'est une pieuvre. Que, auquel nous avons donné vie puisque nous nous avons eu la peur nous avons eu la peur qu'il nous arrive une catastrophe qu'est-ce qui s'est passé et bien, cette catastrophe a eu lieu voilà alors après on peut voir ça différemment j'en parlais hier euh, avec quelqu'un que j'aime beaucoup et il a dit peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu euh, justement à force de euh, de se dire que la planète va aller mal, que la planète avait un problème, qu'il y avait ces problèmes de sur, surconsommation, euh, sur tout ce que vous voulez, et ben, il euh, y a eu cette pandémie. Et du coup, enfin cette pandémie, cette épidémie qu'on a transformée via les médias en pandémie et qui, en fait, euh, a mis tout le monde à l'arrêt. Ben, Qu'est-ce qui s'est sorti ben, Les gens se sont retrouvés avec leur famille, certains se sont retrouvés certains avec leur famille, d'autres pas. Euh, mais ça leur a permis de voir effectivement ce qu'ils avaient au fond d'eux et ce qu'ils voulaient voir arriver au fond d'eux. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec le monde ancien Ou est-ce qu'ils est qu voulaient revoir le monde ancien euh, faire jour Ou est-ce qu'ils voulaient un, nou un nouveau monde ça a permis à plein de gens de se réveiller cette, ce confinement au final et c'est ce côté là en fait qui fait que ça apporte du pouvoir à la lumière un peu plus puisque la lumière en elle-même n'a pas besoin de pouvoir vu qu'elle est la lumière donc elle n'a pas besoin de pouvoir mais euh, que les âmes se réveillent à la lumière et qu'elles comprennent enfin qui elles sont et d'où elles viennent et à partir de là eh bien, on n'est plus nombreux et de plus en plus on est de plus en plus nombreux bon pas assez encore pour transformer complètement euh, la planète mais de plus en plus nombreux déjà pour mettre à mal tout ce système de, euh, de l'ombre que nous avons créé au final voilà alors nous avons créé l'ombre par notre pouvoir créateur et en ce moment par notre pouvoir divin nous sommes en train de la faire tomber voilà, en fait, ce qu'il en est, à mon sens. Voilà. Donc, euh, ben, je ne vais, vais pas continuer davantage, parce que je crois que je vous ai pris assez de temps comme ça, et que je vous ai fait part de ma nouvelle façon de voir. En fait, une nouvelle, pas trop. Hein. Ça change pas trop de, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Disons que maintenant, je le fais en conscience. Voilà, je le fais en conscience. Et euh, c'est juste magnifique de comprendre, enfin ce qui se passe, comment ça, ça fonctionne c'est juste magnifique et encore je n'ai compris que la moitié enfin la moitié, je n'ai compris qu'un petit bout un petit bout, un petit bout j'ai pris conscience d'un petit bout mais ce petit bout là c'est déjà très important ça peut changer toute ma vie et si vous prenez conscience même ne serait-ce qu'un tout petit bout ça peut changer toute votre vie et ça peut faire boule de neige et tout changer partout, tout le temps voilà, donc euh, aujourd'hui je vous fais cette vidéo, on est euh, le mercredi euh, 27, il est euh, 11h40, 11h50 et euh, je vous mets donc euh, à la suite cette petite vidéo de 1 minute de Trump et vous verrez, euh, écoutez-la je vous assure que ça vaut le coup, écoutez-la voilà, bah écoutez, d'ici euh, une nouvelle étape, une nouvelle, euh, nouvelle vidéo. Euh, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez dans, dans la joie, soyez, euh, soyez heureux tout simplement et tout ira bien pour vous. Faites vivre l'amour, faites vivre la joie, faites vivre le bonheur dans votre cœur. Et euh, tout ira bien ayez confiance ayez confiance ayez confiance je vous fais plein de bisous je vous aime et je vous dis à bientôt bye and some people have done a phenomenal job But what am i doing i'm fighting the deep state I'm fighting, I'm fighting the swamp and i said i was doing it and i'm exposing the swamp I think i have a chance to break the deep state it's a vicious group of people it's very bad for our country and that's never happened before you happen to be a victim of the deep state i hate to tell you whether you know it or not but they've treated you horribly over the years and so have they treated many other people they never thought i was going to win and then i won and then they tried to get me out that was the insurance policy she's going to win but just in case she doesn't win we have an insurance policy now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party. And it absolutely drives them crazy. Uh, they just cannot Why? imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. Uh, you know, he hasn't been through the initiation rights. He didn't belong to the secret society. Um, and I think that they, they don't see him. They have no idea how to relate to him.